Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ici au Parador de Tenerife, donc au pied du Teide. C'est l'hôtel qui se trouve donc au pied du Teide et c'est un hôtel également où viennent tous les ans les coureurs cyclistes du Tour de France. Donc au mois de mai, ils viennent s'entraîner ici à Tenerife et ils logent donc dans cet hôtel. Au pied au pied du Tade et bien sûr euh, Tenerife euh, avec ses dénivellations très importantes, euh, l'endroit idéal euh, pour euh, s'entraîner avant de faire euh, le tour de France. Donc, dans cette vidéo, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez vous lancer euh, en trading en bourse, ne commencez pas euh, directement sur un compte réel avec de l'argent réel. Donc, le trading ça peut sembler très simple au départ. Mais sans formation, on peut avoir des, des surprises. Donc il vaut mieux que vous vous entraîniez sur un compte de démonstration, et c'est très facile, puisque la plupart des brokers vous proposent de commencer avec un compte de démonstration. Donc profitez, profitez vraiment de cette opportunité, c'est très important. Entraînez-vous pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ou même quelques mois, si vous le souhaitez, avant de passer sur un compte réel. Donc c'est très important de comprendre comment fonctionnent les marchés et je vous conseille de commencer avec seulement un actif, le forex est très bien pour commencer, donc l'euro dollar. Je vous conseille de commencer par l'euro dollar avant de vous lancer sur d'autres marchés. Vous pouvez vous lancer sur d'autres paires de devises comme la livre sterling contre, -dollar, contre le dollar, Mais vous pouvez aussi faire les indices donc on peut faire euh, pas mal de marchés mais euh, il vaut mieux se spécialiser sur un, deux, trois marchés maximum afin de bien les connaître et euh, surtout entraînez-vous en compte démonstration avant de passer sur, euh, sur un compte réel. Vous pouvez ouvrir ensuite un compte réel avec euh, 500, 1000 euros et puis euh, augmenter petit à petit dès que vous avez des bons résultats et bien sûr euh, c'est la, la solution idéale pour faire progresser rapidement votre, votre compte. Une fois que vous avez pris de l'entraînement sur un compte de démonstration, là vous pouvez à ce moment-là, avec prudence bien sûr, en ayant une bonne méthode, augmenter votre capital et gagner tous les jours des sommes quand même assez sympathiques parce qu'il y a tous les jours de quoi faire sur les marchés. Donc si vous cherchez une, ma une manière efficace de gagner de l'argent en bourse, vous avez ici un lien vers mes formations au trading. Tout particulièrement, je vous conseillerai ma formation au scalping pour commencer, qui vous permettra de gagner très rapidement euh, sur les marchés. Donc, euh, il suffit de quelques secondes bien souvent pour ouvrir et fermer une position. Il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que trader en bourse, euh, qu'investir en bourse, ça veut dire acheter des actions et attendre des mois. Avant que, que ça rapporte, mais non, il y a, il y a toutes sortes de manières de, de gagner de l'argent en bourse et le trading en scalping, tout particulièrement à très court terme, est vraiment une méthode très très efficace de gagner de l'argent. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à une de mes formations et je vous conseille de commencer avec ma formation au scalping. Et de cette manière, vous verrez comme on peut gagner sur les marchés très rapidement. Donc il suffit de, de quelques minutes, voire quelques heures pour voir euh, les effets que peuvent euh, procurer donc euh, les sensations de trading et de gagner de l'argent en bourse. Et vous verrez donc euh, ça peut devenir une passion. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Donc, euh, si vous cherchez un endroit où venir passer des vacances, eh bien, vous pouvez venir à Tenerife. C'est un, un endroit formidable, un climat exceptionnel. On dit que c'est le meilleur climat du monde. Moi, j'y vis depuis 1995 et je trouve que c'est vraiment un endroit fantastique pour vivre ou pour passer des vacances. Voilà. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos, eh abonnez-vous à ma chaîne YouTube